Donc on commence, Donc je suis Steve Quirion du Service national du récit de l'univers social, je suis avec Thierry Desjardins pour cet atelier sur le géocaching. En fait, à la base, cet atelier-là, ben, on a voulu, on s'est dit, ben en temps de COVID, ça serait peut-être, les gens ont, ont, ont le goût de sortir dehors, donc euh, aller dehors avec les élèves, donc c'est peut-être wow. une option qu'on pourrait envisager tous, donc euh, on s'est dit, ben géocaching, Quoi de mieux que le géocaching justement pour aller prendre l'air, mais de le faire de façon plus pédagogique et intéressante. Donc, ensemble, ce qu'on va voir, c'est bon, dans un premier temps, je vais vous parler des promenades de jeunes, parce qu'en ce moment, c'est en ce moment que ça se déroule. Euh, aussi, bon, euh, qu'est-ce que c'est le géocaching avec Thierry? Donc, quelques notions. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est euh, le géocaching, peut-être euh, en levant la main ou en, en m'envoyant un, un, un petit message dans le chat. Donc, je, je saurai si on s'adresse à des euh, initiés. Donc, euh, merci. Euh, et ensuite de ça, bon, on va vous présenter une tâche qu'on a créée avec Thierry. Donc, on a bricolé quelque chose pour que vous puissiez l'utiliser en classe. Le défi de cette tâche-là, c'était de faire en sorte que qu'elle puisse être utilisée partout au Québec. Donc, on, on a essayé de, de vous intégrer des, des éléments un peu euh, euh, généraux. Euh, évidemment, vous pouvez la bonifier. Euh, vous pourrez aussi insérer un, un, un parcours ou un rallye si vous désirez, mais vous aurez certainement une base pour travailler. Puis bon, on va aussi aborder d'autres alternatives si bon, c'est sûr qu'il faut actuellement ben, un téléphone pour utiliser le géocaching, mais on a pensé à des façons justement plus ben, qui pourraient des alternatives si vous voulez. The <laughs> Donc, on est parti du principe, je ne sais pas si vous connaissez Raoul Blanchard, qui euh, le principe que la géographie s'apprend d'abord par les pieds. On s'est dit, ben, c'est une occasion de marcher le territoire avec nos élèves. Puis, euh, et toute la question aussi de la tâche euh, on, que, que, que l'on a créée est euh, autour de, de, cette, de ce concept-là. Et puis, bon, aussi, bon, les promenades de Jeanne, euh, qui est Jeanne Jacob, c'est une urbaniste et activiste des années 60. Une femme qui a vraiment beaucoup milité pour euh, justement pour que la ville soit plus humaine et que justement qu'on marche la ville pour pouvoir se l'approprier. Donc, je dis la ville, mais on peut dire aussi son environnement. Donc, ce n'est pas seulement urbain de hein, s'approprier son environnement. Donc, mais dans le cas de Jane Jacob, elle était militante, là, euh, surtout à New York et tout ça. Donc, peut-être juste pour vous expliquer un peu ce que c'est les promenades de Jeanne, bon, ça se passe à tous les mois de mai. Et puis, bon, c'est des initiatives citoyennes. Euh, c'est un citoyen qui lance, il y a un site web là, qui, qui existe, Promenade de Jeanne, euh, puis euh, qui lance euh, justement une proposition et qui invite euh, des, des citoyens, euh, des, des gens autour d'eux euh, à, à participer à une promenade. J'en ai fait une dans mon quartier pour un peu montrer euh, dans le fond, les problématiques vécues dans le quartier, aussi le patrimoine, donc mettre en valeur le patrimoine. Et euh, à, à mon étonnement assez hein, <rires> soudain et majeur, euh, cette personne-ci euh, qui m'accompagnait était, qui était l'urbaniste en chef de l'arrondissement où j'habite et puis bon, elle me l'a dit à la fin, donc j'ai demandé pourquoi, dans le fond, elle était là, donc s'il y a quelqu'un qui connaissait bien le quartier, c'est bien elle, et, bah, en fait elle m'a expliqué que ce qu'elle voulait savoir, c'est un récit d'un citoyen qui est vraiment comprendre les problèmes du quartier pour pouvoir justement, elle comme urbaniste, elle comme intervenante de la ville, bien les saisir et aménager la ville pour qu'elle soit plus humaine. Donc. Pour la petite histoire, je vous raconte Jean Jacob qui se, on peut la, la comparer à euh, un autre euh, grand, quand même, le Corbusier, là, qui, qui est important. Jane Jacobs, elle pour elle, la vision de la ville, c'est au ras des Donc, c'est marcher avec les gens, euh, vivre la ville, l'observer au quotidien. Tandis que, bon, Le Corbusier avait une vision différente, même aussi à une autre époque, il faut dire, c'est les années 30. Euh, là, ici, ce que vous voyez, bon, c'est plus une vision d'architecte. Hein. Donc, euh, puis, bon, vous avez un plan et vous avez, vous, si vous avez remarqué peut-être, il s'agit de Paris. Donc, il y avait un grand plan, hein, Le Corbusier, c'est-à-dire de détruire à peu près tout le centre historique. Vous avez Notre-Dame ici, l'Île-de-France qui est là. Puis tout à peu près détruit le centre historique pour créer des espèces de bâtiments et bon, il y a une superbe vidéo qui explique ces fameux plans voisins. Et là, bon, on trace une, une autoroute en plein Paris. Puis bon, voilà. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de se dire de voir la ville de façon plus euh, structurelle. Et puis, bon, de point de vue maquette, c'est. Bah, ça apporte c'est pas la même façon que de l'avoir la en, en la marchant. Euh, exemple peut-être aussi que je pourrais donner récemment c'est vraiment euh, c'est euh, tout l'urbanisme, ou toute la façon dont on pense la ville et les espaces euh, en général pour les humains maintenant euh, est vraiment orienté euh, vers euh, l'humain en tant que tel. Et puis ben, vous avez un exemple quand même assez important où, euh, de Times Square où récemment, euh, il, y a, il y a quelques années, on a, on a créé un espace piéton. Euh, ce qui était étonnant à l'époque, c'est qu'on avait beaucoup de statistiques sur le nombre de voitures qui passent par là, mais peu sur les personnes, donc le nombre de personnes. Et puis bon, ils ont vraiment euh, installé de façon temporaire, euh, ils ont fait on, de l'urbanisme tactique. Là. Donc ils ont mis des comptes, puis bon, ils ont été acheter des, euh, des, euh, des chaises chez Walmart, puis ils ont mis là, puis ils ont regardé ce que les gens faisaient. Et donc c'est vraiment cette optique-là de, de penser la ville, mais au... Ou des des là vraiment, où, les, où, où ça se vit et non en termes de plan. Donc, ça rejoint notre idée ici de euh, « La géographie s'apprend par les pieds » et puis de ce concept-là des promenades de jeunes, qui, euh, on pense, que, qui méritent votre attention et qui vont certainement faire de meilleurs citoyens euh, autant euh, dans, dans les différentes régions du Québec. Voilà. C'est. Oui merci Steve donc euh, un petit mot d'abord sur l'outil euh, de géocaching avant de vous euh, parler de ce qu'on de ce qu'on vous propose d'en faire en classe donc euh, je sais pas si je vais apprendre quelque chose à quelqu'un qu'un ici, parce que selon ce que j'ai lu sur le chat, tout le monde connaît le géocaching, geocaching. du moins, il n'y a personne qui a dit qu'on partait de zéro. Donc, je vais, je vais peut-être accélérer un petit peu ici, mais quand même, il y a quelques facettes qui, j'imagine, de l'application, euh, ben, dont, dont vous avez peut-être pas douté auparavant. Donc, je pense que ça pourrait être bon quand même comme segment. Donc, qu'est-ce que le géocaching? Définition très concrète, là. ce sont les mots de Wikipédia ou presque. Là. Donc, c'est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par satellite pour rechercher ou dissimuler des géocaches dans divers endroits à travers le monde. C'est-à-dire qu'il y a des, euh, des citoyens euh, qui utilisent l'application géocaching qui se sont amusés à cacher euh, ça et là euh, des, des caches, donc qui peuvent être des objets allant euh, d'une un, boîte de, de la grosseur d'un trombone jusqu'à une boîte de déménagement presque là, euh, dans des endroits qu'ils jugeaient dignes d'intérêt euh, à ce que les passants arrêtent pour euh, prendre conscience de ce qu'ils étaient présents. Donc c'est Disons le c'est quasiment un prétexte ou un objectif qu'on donnerait à notre randonnée. Donc, euh, c'est un prétexte pour sortir de chez nous, d'aller visiter des endroits qu'on n'avait pas tendance à atteindre normalement, et pour prendre conscience de ben, qu'est-ce qui, qu qu qui représente, qu'est-ce qui caractérise euh, ce territoire-là. Donc, c'est un moyen amusant d'agrémenter les randonnées en leur donnant euh, une saveur de rallye. Euh, si on euh, va à la suivante, donc pourquoi j'ai au cachet Mais ben, c'est un outil qui euh, vise à inciter la sortie à l'extérieur et la randonnée. Donc, je l'ai dit, c'est un moyen de... de, de, de de donner un prétexte aux gens de sortir de chez eux, donc de, de faire sortir les gens de chez eux, c'est ce qu'on veut euh, atteindre également comme but avec nos élèves, de faire connaître des régions et des territoires géographiques parce que euh, ben ça nous incite à aller visiter des endroits qu'on n'avait pas tendance à visiter auparavant et aussi à sensibiliser la population à des enjeux urbains et environnementaux parce que, normalement, je l'ai dit, les caches étaient sont situés euh, à des endroits qui n'ont pas été choisis au hasard par euh, les géocacheurs et donc on veut sensibiliser les citoyens à qu qu'est-ce qu qui pourrait être amélioré dans, euh, un, euh, dans un quartier, par exemple. Donc, pour, euh, pour utiliser cet outil-là, euh, vous avez deux options. Euh, la première qu'on vous propose, c'est de simplement euh, atteindre la version web de l'outil. Donc, simplement à cliquer sur l'onglet que vous avez à l'écran ou tout simplement de, de googler le géocaching et vous allez tomber sur euh, la page principale que vous voyez euh, à l'écran. Euh, pour utiliser l'outil, cependant, vous allez devoir euh, vous créer un compte. Donc, vous avez simplement à cliquer sur Inscription. Cette fois-ci, on est inscrit, On est déjà là, inscrit avec euh, le compte de Steve. Mais si on retourne dans la diapo, eh bien, vous, euh, vous allez avoir euh, ici, euh, en cliquant sur Inscription, euh, la page que vous allez euh, voir à droite. Là. Donc, vous avez simplement à rentrer votre adresse courriel, à vous choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et puis, euh, ceci étant fait, vous allez à tomber sur euh, la page suivante, donc euh, à une page dans laquelle vous avez simplement à ou bien rentrer une adresse, un lieu ou simplement à cliquer sur utiliser ma, ma position personnelle, euh, à ma position actuelle, désolé. Lorsque euh, vous faites cela... Euh, Geocaching va vous proposer une liste de résultats, c'est-à-dire une liste de caches qui se trouvent dans votre région et qui sont classées normalement par euh, par la distance qui vous sépare de la cache. Ce qu'on vous propose ce, ce, cependant pour l'activité, eh bien c'est d'utiliser l'option de voyager par carte. Donc, euh, de cliquer euh, sur l'onglet euh, qu'on voit à l'écran, donc voir les résultats sur une carte et vous allez atteindre euh, la page suivante, c'est-à-dire, ben, en fait, vous l'avez à l'écran. donc euh, une page qui ressemblera à celle-ci. Donc, ici, on est vraiment au centre-ville de Montréal et vous allez voir toutes les caches euh, qui se trouvent dans votre région. Vous voyez à gauche que vous avez la légende, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs types de caches qui vous sont accessibles. Euh, on a proposé dans notre dans notre lexique de la diapo euh, du diapo suivant euh, une définition euh, de toutes les caches disponibles euh, on vous conseille d'utiliser de prioriser les les caches qui seraient à gauche surtout les caches traditionnelles parce que ben elles sont plus nombreuses et aussi elles sont plus simples à trouver et à exploiter donc euh, parfois ça va être un objet parfois ça va être une petite devinette à découvrir euh, peut-être euh, d'essayer de, de résoudre un petit puzzle pour ouvrir la cache bref c'est quelque chose qu'on appellerait de traditionnel mais il y en existe d'autres types aussi des caches donc on va avoir des caches mystères c'est-à-dire qu'on on va être confronté à une énigme euh, qu'on doit résoudre pour euh, accéder à la cache on va avoir une multicache donc en orange qui euh, serait un peu un, un synonyme de rallye, c'est-à-dire qu'on aurait différentes étapes pour atteindre la cage principale cache virtuel qui est plutôt un lieu et non pas un objet et qu'on doit photographier ensuite faire valider par euh, l'auteur de la cache. Ou sinon, laissez-vous pas euh, berner. Là, si vous voyez des caches grises, euh, ce sont des caches qui ont été désactivées. Donc, euh, ne lancez pas vos élèves euh, <rire> sur ces caches-là. Euh, ils vont chercher longtemps. À droite, vous avez également les autres types de caches euh, dont je vous épargnerai les, euh, les détails. Sachez seulement qu'elles existent, mais elles sont un peu plus compliquées. On est vraiment ici pour des géocacheurs experts là, sur le « where I go » qui nécessite un outil particulier. Donc, euh, franchement, prioriser, euh, à notre avis, euh, les caches de gauche, mais sachez qu'il existe d'autres types de caches. Euh, donc, si on retourne euh, à notre carte, donc, euh, on va avoir parfois euh, le cas suivant, c'est-à-dire, euh, si vous avez tendance comme moi à voyager sur les cartes, eh bien, euh, on, on, on circule, on voyage sur notre carte. Et parfois, lorsqu'on part de Montréal, par exemple, et qu'on est rendu à Québec, euh, l'outil nous montre... Ne nous montre plus de, de cash. Laissez-vous pas influencer par ça, cependant. C'est simplement que la carte a besoin d'être rafraîchie. Donc, si vous cliquez sur Chercher dans cette zone comme j'ai fait dans l'exemple ici, eh bien, vous allez voir à droite là que oui, il y a aussi des caches à Québec euh, et même beaucoup en plus. En fait, pour avoir fait une petite recherche rapide, on vous assure au restus qu'il y a des caches dans toutes les régions euh, du Québec, là, ou du moins dans toutes les régions représentées par euh, les participants du webinaire. Je euh, pas, lorsque... euh, pas vu, Thierry, je n'avais pas vu. C'est vraiment écrit Québec à Québec là, avec les caches. Les, les il, euh, il y a des farceurs, en effet, surtout pour les caches euh, bleues. Euh, parfois, je me rappelle plus, est-ce que c'est dans le bout de Toronto? Il va y avoir un, un angle de bateau qu'on va voir. Ou euh, euh, s'il y en a qui vont écrire des choses. Euh, bref, euh, oui, il, a, <rire> il, existe, il existe des petits passe-passe euh, comme celle-là. Donc, euh, Ici, oui, on voit, je confirme, ce sont des lettres. Ouais, c'était pas prévu. C'était pas dans notre texte. Ça. Mais en fait, c'est toujours pour dire que c'est vraiment nerd. Hein. Je sais pas <rire> si, si vous comprenez je vous là, sais dans pas quel monde... <rire> si vous connaissez pas ce que c'est le géocaching, c'est que vous, êtes, vous, êtes, vous venez peut-être d'ouvrir, de comprendre qu'il y a vraiment des nerds dans vie. Puis, il y a des, vraiment des gens qui cachent des choses, mais il y en a une cache certainement à côté de chez vous, vous ne le savez pas. Donc, euh, vraiment, puis là, vraiment, je n'avais jamais remarqué que c'était écrit Québec. Wow! Donc, si on en on n'était pas certain, bien, c'était... Oui, on était à Québec. Et euh, parlant d'un, euh, j'en ai pas parlé, mais dans le lexique des types de pastilles, là, les types de cash, vous avez aussi des euh, géo-events. Donc, si vous voulez, à, euh, si vous voulez euh, participer à un party de géo-cacheurs, euh, ben, accédez à un cache event que vous voyez en rouge et puis vous allez vous faire plein d'amis sans doute. Donc, ou euh, bien sûr euh, jusqu'au euh, 28 juin, si j'ai euh, bien retenu la conférence de presse. Euh, donc voilà. Sur la carte, oui, vous pouvez cliquer sur les pastilles sur les caches qui vous intéressent et puis vous allez obtenir différentes euh, informations. Donc, vous allez avoir les auteurs des caches, euh, leurs difficultés. Donc, il y en a parfois qui sont plus difficiles de, qui sont mieux cachés que d'autres. Donc, vous avez euh, leurs difficultés. Donc, plus il y a d'étoiles, eh bien, plus euh, la, la cache va être difficile à trouver. Sa taille de la cache, donc ici, on est dans un cas de, de, de cache très petite. Titre. Le terrain, donc à quel point est-ce que le terrain est facile d'accès euh, et également quand est-ce que la cache a été cachée. Ici, on est, dans, on est vraiment en présence d'une cache d'expérience. Euh, autre information à laquelle vous aurez accès euh, en cliquant sur la cache, eh bien c'est euh, sa description et un indice qui peut euh, tout le temps être utile. Donc, euh, dans ce cas-ci, on est euh, en bordure du parc La Fontaine, donc on sait que la cache est environ euh, au coin euh, Chérié et puis parc La Fontaine, mais dans l'indice, eh bien, on nous dit que c'est dans un abri de bus qu'est euh, qu caché la cache. Pour votre information, j'y suis allé et non, je ne l ai pas. Euh, autre euh, autre chose à laquelle on vous conseille de prêter attention c'est de vous assurer que la cache existe encore donc euh, en cliquant sur la et eh bien vous allez avoir les informations euh, les commentaires des gens qui sont partis euh, en quête de cette cache là dernièrement euh, et euh, c'est toujours rassurant de voir que ces gens ont trouvé la cache il n'y a pas si longtemps que ça donc euh, ici et eh bien on a quand même on a l'assurance que la cache existe existait du moins là, le 11 mai donc, on, on a bon espoir que la cache est encore, euh, est encore valable. Alors qu'à l'opposé, à droite, vous avez un exemple de cache qui n'a pas été trouvé depuis le mois de décembre 2020. Et là, personnellement, j'ai toujours une crainte que est-ce que la cache a été pelletée Est-ce qu'elle a résisté à l'hiver Bref, euh, en tant que prof, là, je m'assurerais que, que la cache était, existe encore avant de lancer mes élèves à, à sa quête. Donc, euh, oui, il existe des caches. Oui, euh, nos géocacheurs euh, maison du Ristus ont trouvé euh, des caches. Donc, euh, deux, deux exemples peut-être. Donc, on est ici euh, en présence euh, d'une petite cache donc euh, qu'un snowro avait caché euh, à l'intérieur euh, d'un euh, poteau de signalisation. Euh, donc, ça prenait vraiment ici là, euh, un, un, un aventurier élite là, pour, euh, pour trouver ceci. Donc, euh, la, la cache, si c'était une petite voiture jaune, on était en présence d'une cache euh, verte traditionnelle. Et, Et je disais tantôt, tout... oui, Peut-être dire que, tu sais, ensemble, on regardait, moi, et Thierry, puis avec Street View, à peu près, on s'est dit, ah, ben, ça doit être à peu près la pancarte. D'après moi, c'est dans le trou qui est là. Fait qu'effectivement, des fois, tu sais, on peut faire du repérage par Street View, puis essayer de pouvoir repérer un peu où se trouvent les caches comme telles. donc... Mm -hmm. Euh, et Steve est très poli. Quand il dit « on a regardé, on a vu que c'était dans le poteau ben, », c'est plus Steve que Thierry. Là. Il aurait pu parler à la première personne ici, je pense. Là. Euh, je vais accélérer parce que le temps file. Euh, J'ai dit tantôt qu'il y avait des caches là, de différentes grosseurs. Eh bien, en, en, en, ici, dans une randonnée euh, pédestre, eh bien, la cache était un beaucoup plus grosse, mais il y avait cependant une énigme à résoudre pour euh, parvenir à, à, à l'ouvrir. Donc, euh, on peut s'amuser avec les caches. Celle-là, il faut se dire que c'est plus l'exception. Ça, c'est dans mon tremblant là. Puis, écoute, on était exalté avec ma fille, là, puis on était exaltés quand on l'a trouvé. C'était vraiment une cache énigme, puis ça, je n'avais jamais vu. Là. Donc, euh, tant mieux si on trouve, euh, si, si vous avez des caches là, comme comme celle-ci euh, située près de, près de votre école, euh, les élèves euh, réfléch les réfléchiront encore euh, davantage. Euh, donc, je vais parler de l'option web, donc euh, pour géocaching. Donc, ça, encore une fois, je répète, ici, on suivait le lien qui était à l'écran. Cependant, il existe aussi une version pour les téléphones. Donc, il existe l'application et là, on vous offre, en fait, euh, l'application vous offre deux options. Bien. Vous créez un compte qui est gratuit, euh, qui donne accès à certaines caches euh, et aux commentaires, mais également on vous offre l'option de vous inscrire et de créer un compte premium euh, dont vous avez les modalités à l'écran. Sachez que euh, ce compte-là donne, selon l'application, accès à plus de caches et vous avez également accès à des cartes hors ligne, ce qui peut être très pratique. Cependant, et euh, je termine là-dessus, euh, sachez que les cartes, quand on vous dit qu'il y a plus de cartes, euh, pardon, plus de caches sur Premium, dites-vous que c'est seulement sur l'application. Il n'y a pas plus de caches sur le compte Premium qu'il n'y en a sur la version Web. Donc, tout ce qu'ils ont fait euh, avec cette, euh, cette application-là, c'est qu'ils ont pris toutes les caches disponibles sur l'option Web et, euh, pour l'application, ils en ont offert seulement certaines sur l'application gratuite de toutes ces caches là, et ils ont rajouté le reste sur l'application mobile euh, premium. Donc, si vous voyez la différence là à gauche sur la carte, vous avez version web et vous voyez qu'il y a la cache disponible, la, la cache mystère sur l'étang euh, du parc La Fontaine. Et lorsqu'on va avec l'application gratuite, euh, eh bien, cette cache là n'existe pas. Donc, euh, mais dites-vous que tout ce que vous a, que tout ce que vous voyez sur le web c'est l'application complète, c'est l'équivalent de l'application Premium. Donc, euh, à vous de juger si ça vaut vraiment la peine d'utiliser l'application Premium. Voilà. Donc, euh, seulement, peu importe l'application, on a besoin d'un réseau Internet, là, de, ou du moins de données mobiles pour avoir accès à ces caches-là. Cependant, ce ne sont pas tous les élèves qui ont cette chance-là, mais on a peut-être des solutions à vous proposer que Steve va à vous proposer. Donc, euh puis, c'est ça, la meilleure façon pour commencer le géocaching, puis moi, je n'avais fait, là, il y a, a 10-15 ans. Puis, on faisait ça avec des, euh, des vieux GPS comme ça. Puis, bon, il fallait comme prévoir la sortie, l'envoyer sur le GPS. Puis, bon, en après fait, ça, on, la, la, la, la, la localisation là-dessus est, est un peu, euh, en tout cas, c'est pas super juste, là mais là j'ai je, je, je redécouvert récemment là, le, le, le, le géocaching avec le téléphone puis honnêtement c'est vraiment le fun c'était si en quelque part mettons j'attends j'étais avec ma fille au parc puis je regarde il y a une ah, il y a une cache à côté bon, on va faire la cache tu sais. donc c'est vraiment la, la facilité maintenant avec le téléphone est vraiment intéressant donc pour vous enseignants euh, téléchargez l'application Faites l'essai vraiment euh, de ça dans un premier temps pour vous, pour voir un peu comment euh, commencer. Donnez-vous un peu de temps aussi pour trouver les caches. C'est un peu, euh, des fois, ils sont difficiles à trouver. Des fois, ça arrive qu'on ne les trouve pas. Euh, Puis euh, aussi, maintenant que vous êtes initié, ben vous ne le savez pas, là, mais vous ne faites plus partie des géomoldus. Donc, euh, les gens qui ne connaissent pas, connaissent pas le géocaching et qui ne doivent pas, pas savoir, hein, ils ne doivent pas savoir où est la cache parce que qu'il bon, faut être vraiment discret parce que bon, les gens pourraient euh, justement euh, brûler la cache. Donc, c'est peut-être ce qui est arrivé avec les caches qui sont en gris ici sur la version ordinateur, c'est-à-dire qu'elles qu ne, ne sont plus euh, justement euh, accessibles. Euh, voilà. On essaie de penser une façon justement hors connexion parce que, bon, à un moment donné, il faut transmet, euh, faire le pont en classe. Euh, si vous, bon, les oeufs vieux euh, ont déjà des, des téléphones dans leur poche, donc ils euh, pourraient justement, euh, puis des fois avec la connexion euh, 3G, donc ils ont accès à Internet, mais euh, on s'est dit, ben, comment utiliser, comment trouver une cache en ligne, bon, d'abord en faisant des captures d'écran, des fois on a un niveau de détail assez euh, suffisamment euh, juste pour savoir à peu près où elle est où, et en, en donnant quelques indices là, avec la description de la cache, comme ça par exemple dans l'exemple de Thierry, la cache est dans l'arrêt d'autobus avec le plan mais ça, bon, euh, on n'a pas besoin d'un téléphone là, pour euh, brancher internet pour pouvoir la trouver donc il y a certaines caches qui sont faciles euh, qui pourraient être accessibles justement, euh, juste en l'impression d'écran et avec euh, la description et quelques indices et euh, ça pourrait être une façon d'ajouter euh, la cache à votre, euh, à votre parcours euh, aussi, bon, ça c'est la version euh, longue et compliquée, euh, vous pourriez euh, télécharger, euh, en fait, je vais commencer par ça, c'est-à-dire que sur vos téléphones, sur Google Maps, vous pouvez avoir des cartes hors connexion. Dans le fond, vous prenez votre téléphone, euh, vous cliquez sur votre, euh, votre identifiant, et vous allez dans, la, la, dans Google Maps, dans Plan hors connexion, vous pouvez télécharger vraiment une bonne partie du territoire en hors connexion. Vous voyez là, toute la section Montréal de l'île de Montréal. Ben moi, je l'ai 78 ME. je l'ai sur mon téléphone. J'ai pas besoin d'internet. Il euh, y a peut-être un micro de, de d'ouvert, peut-être fermé. Donc, je l'ai sur mon téléphone. J'ai pas besoin d'internet pour pouvoir y accéder. L'autre façon ensuite de tout ça, c'est de pouvoir avoir accès à la cache. Donc, euh, euh, on a accès aux coordonnées justement des caches qui sont là. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai rentré... Euh, les coordonnées de cette façon-là dans mon Google Map. Donc, puis vous le voyez, là, je suis hors connexion. Je n'ai pas d'Internet, je n'ai pas de 3G. Ben, j'ai reçu mon vaccin. C'est peut-être ma puce 5G qui est embarquée. Là. Euh, ben, euh, j'ai pas de connexion. Et là, bon, je peux me diriger vers le point XY là, que, que j'ai entré. Donc, pourriez donner, par ben, exemple, une donnée GPS à vos euh, élèves pour pouvoir y accéder en, en ligne, mais euh, puis cette donnée de GPS-là, elle est euh, possible d'être trouvée dans les, les, sur le site -là, justement de, de geocaching quand vous téléchargez le point .gpx, donc en, en gros, c'est un fichier texte seulement, c'est juste du texte ce, ce fichier-là, si vous l'ouvrez dans un outil de texte, vous pouvoir voir les codes là, justement euh, à, à entrer dans Google Maps, donc 45 points machin, puis, euh, longitude, moins 73. Donc, ça, c'est une autre façon. Je pourrais rester, euh, on va rester après l'atelier pour pouvoir vous expliquer plus, plus longuement. Puis, bon, cette cache-là ici, qui était pas loin de chez moi, mais euh, j'ai trouvé là, en, en hors connexion puis bon, euh, euh, on pourrait utiliser Google Maps, mais je n'entrerai pas là-dedans. Puis sinon, l'autre option, ben, c'est d'utiliser les vieux GPS, mais j'ai consulté mes, mes, les, les anciennes, les, les gens que je connaissais qui faisaient du géocaching, puis bon, ils sont tous passés au téléphone, parce que justement, euh, c'est beaucoup plus simple. Mais euh, ici, avec le téléphone, avec le, le le GPS comme tel, ben, vous pourriez utiliser les points c.gpx, on est encore sur le site geocaching.com, puis bon, euh, euh, envoyez ça sur votre téléphone. Euh, peut-être dans le compte premium, ce qui est intéressant de euh, vous dire, c'est que euh, pour du geocaching, c'est que vous pouvez utiliser les caches en hors connexion. Donc ce serait une option peut-être intéressante là, à envisager, euh, vous, euh, vous envoyez les caches sur votre téléphone et euh, vous n'avez pas besoin d'Internet à, à partir de ce moment-là pour utiliser l'application sur le terrain. Donc ça, c'est important à savoir Donc, si vous envisagez, envisagez cette solution. Euh, on vous a créé une petite tâche, comme on termine avec ça, comme on vous le dit, ce qu'on voulait faire, c'est faire quelque chose de générique, parce que bon, vous êtes un peu partout au Québec, là, puis on vous faire un rallye à Montréal, bon c'est un peu plate pour vous autres. On vous a mis euh, le lien vers euh, cahier de l'élève euh, qui, qui est là. En gros, euh, l'idée c'est, euh, nos objectifs c'était de euh, donner une tâche qui va vous permettre de sortir vos élèves dehors, euh, ou, euh, dans le fond, de leur dire, ben, de la maison, ben, ta tâche aujourd'hui, c'est de faire ça. Euh, on, on, a, on pensait à des, des petites tâches pour développer le sens de l'orientation, euh, s'approprier le territoire, l'élément touristique aussi, et puis une vision citoyenne là, du territoire comme tel. En gros, ben, tu sais, on utilise des applications sur leur iPod ou leur téléphone, là, comme l'application Boussole, qui permet de... Noter les latitudes, longitudes. C'est très science humaine comme tâche, hein? donc c'est pas très, très spécifique à un programme. Euh, on essaie de le faire le plus général possible. Ensuite de ça, on demandait à l'élève de s'orienter par rapport à ce point-là, à chez eux. Donc de dire, par exemple, par rapport à chez nous ben, ou par rapport à l'école, ben, la bibliothèque est au nord-ouest de l'école, donc de pouvoir s'approprier un plan. Donc, ça, c'est une première, euh, c'est une série de, de tâches qui, qui, qu on, qu on, avec lesquelles on débute. Ensuite, bon, d'identifier le type de territoire. Donc, même, on se disait, même si on était en, en secondaire 4, ça peut être le fun de revenir sur ces notions-là. Donc, un, un territoire de type urbain, par exemple, puis dire pourquoi. Et dans le dossier documentaire du cahier de, de, de, de l'élève, ben, on vous a mis vraiment des descriptions là, des types de territoires avec une photographie. Donc, l'élève peut s'y référer pour répondre à la question. Ensuite, bon, on s'est dit un élément patrimonial qui pourrait observer dans sa marche, donc euh, identifier un élément euh, comme euh, c'est présenté ici. Puis, un des éléments qu'on s'est dit aussi qui serait important, c'est que, euh, dans le fond, l'élève ait accès à un plan, donc, dans le fond, de prévoir d'ajouter un plan dans votre cahier de l'élève et qu'il puisse tracer, dans le fond, son itinéraire euh, qu'il fasse individuellement ou que vous le fassiez là, avec euh, votre groupe là, euh, de façon spontanée en sortant euh, de la classe. Donc ça, c'est une chose qu'on jugeait importante. Enfin, ben, identifier une action citoyenne possible, un peu à l'image de jeune, euh, Jane Jacob. Donc d'identifier, par exemple, tel endroit devrait… Euh, être euh, genre, il faudrait avoir un skate park à tel endroit parce que, bon, c'est important dans, dans les espaces verts que les. Euh, donc, quelque chose que les jeunes pourraient justement com, euh, proposer et qu'ils qui comprennent surtout que, bon, ils peuvent agir sur le territoire, donc cet aspect citoyen. On vous a mis un petit bout sur le géocaching, puis bon revenir sur la question de départ qui est euh, justement euh, pourquoi on dit que la géographie s'apprend par les pieds. Donc, ils puissent avoir une, un échange en classe sur ce concept-là. Puis, bon, j'imagine qu'ils vont, vont, vont vous proposer une, une réponse. Euh, pour terminer, euh, on vous propose aussi des petites, euh, petites vidéos et. Euh, Documents aussi à consulter si tout, la, toute la question justement de, euh, de s'approprier le territoire, l'aspect citoyen vous intéresse, là, il y a vraiment à la fois des livres, euh, puis un TED Talk très drôle avec Jim Howard, donc euh, justement pour vous, euh, euh, vous intéressez à la chose. Voilà, donc ça fut bref, il est 16h30, donc on voulait vous faire un portrait. On serait parti dans, dans la partie questions et réponses sur le géocaching. Donc euh, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Vous êtes déjà peut-être en route vers une cache. Moi, pour ma part, euh, j'étais curieuse de voir l'évolution du géocaching, euh, je fais partie de l'ancienne école ou est-ce que j'ai comme genre 30 GPS là? Oui, oui. C'est ça. C'est comme pain laborieux. Fait que ça fait que j'ai pris des distances avec le géocaching. <rire> fait c'est ça. Je voulais me, comme, me mettre à jour, voir quest ce qu'il y avait de nouveau, puis par curiosité. C'est pour ça que je t'ai là. Ça a répondu à mes questions. Je suis très satisfaite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc, Danny a mis l'accès au.. Euh... À la présentation. Est-ce possible de créer des caches? Oui, tout à fait. En fait, euh, la, façon, la façon dont ça fonctionne, c'est que bon, vous créez un compte et vous soumettez, il y a un petit procédurier sur le site là, de geocaching.com et votre cache va être euh, soumise à, à, à un modérateur. Donc l'important, c'est vraiment de trouver le point GPS exact euh, cacher, donc euh, avoir un, une feuille de log, ce qu'on appelle en français, dans la, la boîte et aussi ce qu'on recommande sur geocaching.com, c'est de faire une cache qui est près de chez vous parce que dans le fond quand vous créez une cache, ben vous on, on, ça serait l'idée ce serait de l'entretenir, donc dans le fond de vérifier si euh, la cache est pas brûlée, euh, donc euh, voilà, donc c'est assez simple de, de créer une cache. Euh, Thierry a mis euh, le lien dans « Comment poser une cache ». C'est vraiment comme un truc communautaire. Au départ, il n'y avait pas, euh, même avant Internet, il n'y avait pas vraiment d'organisation. Euh, C'est vraiment comme des gens qui se sont collectivement mis à faire ce, ce, ce, ce type d'activité. Ça a vraiment fait le tour du monde hein, aussi. Si vous êtes en voyage à quelque part dans une ville ou ailleurs, euh, c'est vraiment commun aujourd'hui d'essayer de, de voir s'il n'y a pas des caches parce que ça permet de voyager en même temps et de visiter des endroits qu'on n'avait pas visités auparavant. Donc, il y en a partout. Y en a partout. Ferme, euh, il y a 10 ans, là, je, dans le temps des, des GPS jaunes, euh, J'avais, sur le Mont-Royal, il y a ce qu'on appelle un warp zone, donc un warp zone, c'est une cache euh, où les gens peuvent mettre des objets, euh, ben, le, là c'est une autre affaire, le travel bug, là. donc euh, mettre des objets dans la cache et dans le fond l'idée c'est que si tu vas en Europe, tu peux partir avec ces objets là, et les apporter en Europe pour pouvoir les cacher. Parce que l'idée du travel bug, c'est euh, il faut acheter un, un, un, un espèce de petit, euh, un truc en métal avec un numéro unique. Là. Euh, puis bon, ça permet de voir où, euh, où, où, où a voyagé, où voyage ton, ton, ton objet. Donc dans le fond, il y a un cacheur qui, un géocacheur qui prend l'objet et l'amène à un autre endroit. Et puis bon, il y a quelque chose de fun de savoir que, mettons, ta, ta, ta petite auto-jaune est rendue en Pologne. Warp zone comme dans Mario Bros, effectivement. Mais ça, c'est une autre, une autre game. D'autres questions